Allo Abyss Comment tu vas Avant es? c'est moi. Bon je suis pas là, hein? je suis au Mozola à Godome actuellement. Bon si tu euh, si tu as un peu de temps, tu peux tu peux passer ici directement. Ok, il n'y a pas de soucis, si je t'attends un peu. Il oh, faut vite venir. Ok, tout à l'heure. Bonjour, grand frère. Ah oui, grand frère. tu vas, ça va. Tu es venu Oui. Mon okay, grand, hey, grand frère. Tu voulais me voir depuis là oh Oui, je voulais vous voir. Enfin, J'ai des projets que je dois réaliser quoi C'est ah bon? pour laquelle je veux que vous me prêtez de l'argent. J'ai besoin vous... d'argent, grand frère. Je suis sûr que, vous, que ça... là, vous me prêtez, je vais vous rembourser ça. C'est un bon projet C'est un bon projet, grand frère. Sure, sure. C'est un bon projet. Et tu es sûr de rembourser. En fait, je vais vous rembourser ça. Je tu suis sûr de la... voir même biens ici D'ici, tant comme ça, tu peux rembourser. Après, dès que je l'argent. tu veux combien Je vois au moins ça, c'est quand même comme ça. Dès que je l'argent, je vais vous rembourser ça, grand frère. Sûr, sûr. Sûr, hein Oui, grand frère. En tout cas, tel que je te connais, je n'ai pas encore entendu des choses bizarres sur oui. toi dans le quartier. Merci, mon frère. Euh, je voulais... non, tu sais que vous êtes capable de, de ça. Je vais avoir confiance en toi pour cette fois et voir comment tu vas faire. 150 000 tu as rien. oui grand frère c'est cinquante frère bon dis-moi et hey, business était comme diablo tu fais quel business non oui. frère, quand enfin, frère j'ai des petits dans mon quartier ils font tourner mais continue la fois dernier j'étais dans un bar avec eux c'est que ils m'ont aidé mais pourquoi je veux les prouver que moi même je, je peux dépenser l'argent comme eux je peux faire Torime comme eux. Yes, so. Moi mais je vais aller confirmer. Ce soir mais là, je, je vais confirmer. Je, je vais le les montrer comme moi, mais je peux faire Torime avec mon argent. Donc tu veux faire torime. Non, vous allez prêter, prêter l'argent Oui, je... oui, oui, je vais te prêter l'argent. Et le oui. projet que tu veux faire là, c'est Torime Quand je veux l'argent là, là, je, je vais. Tu confirmer vous... quoi Je veux confirmer. Torime. Oui, me... dans les deux. Daré, daré, c'est des vous êtes branchés oui comme ça. Yeah man. Habib t'as rouvert, non, non, non. Si moi je te remets l'argent là, ménage, c'est pour aller faire toriement. Je dois confirmer ce soir, grand frère, ce soir même. Tu es malade, Abyss, tu es vraiment malade. Moi je te prenais pour quelqu'un de sérieux. Moi je vais te remettre 150 000. Tu vas, tu vas faire toriement avec. Tu vas trouver, je vais les mecs trouver là mais mettre en vue, Va réfléchir un peu. Tu comprends? On a, hein? a réfléchi. pas mon business de rien boulot. Mais... Oh, dites moi. On est d'accord? Rien. Tu vas, tu vas, venir, moi je vais te confirmer, confirmer le prêt maintenant. No, tu, tu es, tu, avec. Quand tu vas es... passer, eh? dans Tu sais par où nous on est passé déjà? Oh, pas dégage de là! Habib, dégage! Ne me fais pas mon temps. Je dis, dégage! Aïe! Je vais te remettre l'argent, tu vas te faire un belèbre dans champagne. là